Aniki, Aniki, je frissonne toujours en pensant à elle, 50 ans, c'était il y a 50 ans, et c'est comme si c'était hier. Mais comment aurais-je pu oublier les événements les plus traumatisants de ma vie Madame Garo, notre maîtresse, nous l'a présentée par un froid matin d'hiver. C'était juste avant le début d'un cours de mathématiques en CM2. Elle arrivait dos à au Japon et venait d'emménager dans notre village. Longs cheveux noirs, visage pâle, cernes sous les yeux et joues creuses. Aneki n'était pas très jolie. Je dirais même qu'elle était inquiétante, avec son pantalon serré qui soulignait la maigreur de ses jambes et son ample chemise dont le bras droit était replié dessous en écharpe. Même si la maîtresse nous avait demandé d'être sympa avec elle, les petits rires méchants fusaient déjà dans la classe. Moi, je ne riais pas. Je ne me suis jamais moqué de personne. Et c'est peut-être pour ça que la maîtresse l'a assise à côté de moi. Il est inutile de vous expliquer que j'étais plutôt mal à l'aise. Absorbé par son visage, je ne m'étais pas rendu compte combien elle était grande. Le sommet de mon crâne lui arrivait à peine à l'épaule. De son seul bras valide, elle a déballé ses affaires en silence. Et puis j'ai entendu quelque chose de très étrange. Les gargouillements de son ventre. Aneki était toujours la première à arriver en classe et la dernière à en sortir. Son matériel scolaire était toujours impeccablement disposé sur la table quand j'arrivais le matin, souvent le dernier je l'assume, et en fin d'après-midi, elle attendait que tout le monde soit sorti pour les ranger. Aneki ne parlait à personne, et personne ne lui parlait. Tout le monde s'en fichait d'Aneki. Personne ne cherchait à être ami avec elle, et Aneki cherchait à être ami avec personne. Peut-être que son silence... Son attitude figée au milieu de la cour de récréation, ses grands yeux sombres posés sans interruption sur quelqu'un, décourageait les filles de l'approcher. Les garçons s'en moquaient, mais de loin. Ils avaient bien trop peur que la grande Anneki les suive jusqu'à chez eux et s'introduise en pleine nuit dans leur chambre pour leur faire Dieu sait quoi. Aneki rentrait déjeuner chez elle. Mais bizarrement, l'après-midi, j'entendais toujours les gargouillis de son ventre, comme si elle n'avait rien mangé. Une Peut-être deux semaines après son arrivée, un peu avant midi, j'ai pour la première fois entendu le son de sa voix. J'en frissonne encore. Sa voix était faible, presque agonisante. Inutile de vous dire que j'ai poliment refusé son invitation à déjeuner, prétextant que ma mère m'attendait tous les midis, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle m'a répondu un long « dommage ». Puis ne m'a plus jamais posé cette question. D'ailleurs… Elle ne m'en a plus jamais posé du tout, et c'était très bien comme ça. Car je peux vous l'avouer sans honte, elle me fichait une chiasse du diable cette année qui La première disparition d'un enfant de l'école a eu lieu début mars, soit trois semaines après son arrivée. Le village était sans dessus dessous. La jeune victime était au CP. Une jolie petite blonde rondouillarde, la meilleure copine de ma sœur Noémie on a retrouvé son corps quelques jours plus tard, dans le bois proche du village. Enfin, on a juste retrouvé des os cassés, mordillés ou sucées. Une sorte de couvre-feu a été déclarée pour les enfants, avec ordre de ne plus sortir de chez eux après l'école. Les jours qui ont suivi l'enlèvement de la petite fille ont vraiment été pesants. Tous les rires des enfants semblaient avoir quitté l'école, et les parents avaient le visage fermé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me douter de quelque chose, quand j'ai aperçu le petit sourire en coin d'Aniki. Elle, qui n'avait jamais souri avant la disparition de la fillette, semblait plus heureuse. En plus, je faisais une fixation sur son bras sous sa chemise. Dès que je pouvais, je regardais à cet endroit. Parfois, j'apercevais un bref mouvement, et j'avais l'impression que de petits doigts ou de petites griffes glissaient sous sa chemise. Parfois, elle sentait que je l'observais, et tournait brusquement la tête. Ses yeux sombres étaient effrayants, mais je lui faisais toujours un petit sourire pour la rassurer. En tout cas, je ne voulais plus rester à côté d'elle, car je commençais réellement à faire de grosses crises d'angoisse. De plus, je trouvais que ses vêtements dégageaient une odeur de terre mouillée. J'ai alors pensé qu'elle dormait dehors, ou qu'elle couchait dans une maison humide. Mais peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que mon cerveau gambergeait trop depuis la disparition de la petite. Ma mère a fini par obtenir mon changement de place. David, mon meilleur pote, a pris la mienne et s'est retrouvé à côté d'Aniki. Mais je n'étais pas mieux loti puisque je me suis retrouvé juste devant elle. Inutile de préciser qu'au final, j'aurais préféré rester à ma place d'avant. Car avoir Anneky dans le dos n'avait rien de rassurant. Dès que je sentais des picotements dans mon dos, des frissons parcouraient ma colonne vertébrale. Et je m'attendais à ce que cette mystérieuse main droite m'attrape la nuque et m'arrache les vertèbres cervicales. J'en faisais de terribles cauchemars. Quelques jours après mon changement de place, je me suis rendu compte d'autre chose. Je n'entendais plus gargouiller son ventre. L'aspect d'Anneki aussi avait changé. Son teint était plus rosé. Et les cernes noires sous ses yeux avaient disparu. Même David avait remarqué ce changement. Et comme on n'a pas trouvé ça normal, on a décidé de l'observer avec plus d'attention. Depuis la mort de la petite, Aniki avait aussi changé ses habitudes. Au lieu d'être plantée comme un totem en plein milieu de la cour, elle passait le quart d'heure de la récréation dans les toilettes des filles, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ce n'était pas normal de rester aussi longtemps au chiottes, comme ce n'était pas normal de rester en plein milieu de la cour de récréation à observer les autres. Un matin, on l'a vu regarder partout avant d'entrer dans les toilettes. Sa grande carcasse était un peu recroquevillée, comme si elle tenait quelque chose contre son ventre, ou qu'elle avait mal à son bras invalide. C'était une semaine après la mort de la fillette. On a hésité un peu, puis on s'est approché. On a discrètement surveillé les entrées et les sorties des toilettes des filles, puis la chance nous a souri. Ou la malchance, je ne sais pas plus. Les toilettes étaient disposées en longueur et Aneki se trouvait dans le compartiment du fond. On s'est lentement approché et on a commencé à entendre quelque chose que je n'oublierai qu'une fois les deux pieds dans la tombe. De courts grognements, entrecoupés de bruits de succion. Puis on a entendu un petit cri sur aigu. Quelque chose est passé sous le jeu de sa porte. Elle a brièvement glissé sur le carrelage. C'était une petite main d'enfant, dont les doigts avaient été sucés ou rongés. L'os du poignet dépassait de la main ensanglantée, et un coup de mâchoire avait creusé un trou dans la pomme. Un morceau de chair pondé, proche du petit doigt. Puis deux mains ont jailli de dessous la porte. Il y avait une grande, normale, et une très petite, cadavérique, bleuâtre, aux longs doigts arqués, qui tâtaient le sol à la recherche de la main arrachée. Le raclement des ongles crochus sur le carrelage était aussi horrible que le reste. On s'est barré en courant comme des dératés à l'autre bout de la cour. On a attendu d'être calmé pour en parler à la maîtresse. Sa réaction a été des plus inquiétantes. Elle s'est mise à trembler de peur. Du moins ce que je croyais à l'époque. Puis elle a émis un long chute avec l'index devant ses lèvres. Puis elle nous a dit une phrase qui me hantera jusqu'à mes derniers jours. Il lui en faut encore un. Puis mon bébé s'en ira ailleurs. Alors chut. Ne dis rien à personne, ou elle te dévorera les pieds puis les yeux. Une fois chez moi, j'ai supplié ma mère pour que la maîtresse me change de place sans lui expliquer la véritable raison. M'aurait-elle cru si je lui avais dit Kaneki avait bouffé la main d'un gosse Et puis j'avais tellement peur des propos de la maîtresse que je n'ai rien osé dire. Je n'en ai pas dormi de la nuit, et dès que j'entendais un bruit dans la maison, J'imaginais Aneki courir dans le couloir, s'arrêter devant la porte de ma chambre, l'ouvrir très doucement et passer sa main cadavérique dans l'ouverture, cherchant mon lit à tâtons avant de m'attraper les pieds et de me tirer vers elle pour me sucer les yeux. La seconde disparition a eu lieu dès le lendemain de la scène d'horreur des toilettes. David, mon meilleur pote, manquait à l'appel. J'étais dans une panique totale. Et je serais devenu fou si on m'avait laissé devant Aneki. Mais la maîtresse n'a pas eu besoin de le faire. Car Aneki avait elle aussi disparu. J'ai dit tout ce que je savais à la police. Autant sur mes découvertes que sur les propos de la maîtresse. J'ai raté la classe pendant plusieurs mois. Comme la maîtresse d'ailleurs. Pour dépression selon la thèse officielle. J'ai été très malade. Je voyais Aneki partout, dans le couloir. Dans ma chambre, dans mon placard, sous mon lit, derrière moi. J'avais continuellement l'impression de sentir sa petite main cadavérique me gratter le dos. Les cheveux, l'arrière des cuisses. Et puis, avec l'OTAN et la cela s'est un peu calmé. Aneki n'est jamais réapparu. Du moins pas dans mon village. D'autres disparitions ont eu lieu dans la région. D'autres enlèvements. D'autres meurtres sordides avec des cadavres d'enfants déchiquetés ou carrément dévorés. Les rumeurs allaient bon train, et toutes les bêtes du folklore breton, celles, irlandais, ont été citées. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que personne ne parle des légendes japonaises. En tant que victime collatérale, j'ai eu accès au dossier à ma majorité. Dès les premières lignes, je n'ai pas cru que je lisais. J'ai cru qu'il s'agissait d'un autre rapport. La principale accusée dans cette histoire était Madame Garou, mon ancienne maîtresse. J'ai dû m'asseoir pour lire la suite. Madame Garou était une jeune veuve de 40 ans. Pendant des années, elle avait essayé d'avoir un enfant avec son mari, sans succès. Du moins, pas d'un certain point de vue. D'après le rapport, le couple aurait fait un court séjour touristique au Japon 9 ans plus tôt. Madame Garou serait revenue enceinte et sans son mari mort dans des circonstances tragiques et non élucidées. Un meurtre suivi d'une éviscération et d'un dépossage. Quelques mois plus tard, elle a fait une fausse couche et a perdu le bébé, une fille d'après le rapport médical. Les flics ont perquisitionné chez elle et si l'extérieur de sa maison était dans la norme avec son petit jardin et sa façade en briques, l'intérieur était immonde. cadre de travers sur des murs jaunâtres, carrelage cassé. Canapé éventré et meuble en piteux état. Sur toutes les photos, une m'a particulièrement choqué. Une chambre d'enfant avec un lit, dont deux pieds étaient cassés, ce qui lui faisait pencher sur le côté. Dessus, même si c'était assez sombre, j'ai remarqué une silhouette d'une grande poupée. Je l'ai aussitôt reconnue. Cette poupée était le cadeau d'anniversaire de ma petite sœur. À cette pauvre fillette disparue en premier. C'est à ce moment que j'ai compris une chose horrible. La main équipe qu dévorait dans les toilettes devait sans doute lui appartenir. Ma petite sœur Noémie m'a téléphoné ce midi. Elle était morte de peur. Sa voix tremblait. Elle a balbutié que la poupée était réapparue entre les bras de sa fille ce matin. J'ai trouvé ça tout à fait normal qu'Anney s'amène sa poupée pour déjeuner. Mais Noémie m'a affirmé que cette poupée ne lui appartenait pas que c'était la poupée de sa camarade disparue il y a un demi-siècle. Au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur, qu'après 50 ans, il ne devait pas rester grand chose de ce jouet. Elle m'a alors fourni un détail qui m'a fait froid dans le dos. La main droite de la poupée avait été arrachée et remplacée par une autre bien plus maigre et d'une couleur bleuâtre. Il est 23 heures. J'ai passé la journée dans ma chambre d'hôpital. J'ai peur de sortir. Je me sens oppressé. J'ai le dos, les cheveux qui me démangent. Je n'arrête pas de me gratter. J'ai posté mon histoire sur plusieurs forums, consacrés aux phénomènes paranormaux, aux revenants, aux entités maléfiques d'origine japonaise. J'attends vos commentaires. Peut-être votre aide. Merci.